En fait, là, on s'est fixé pour objectif bah, d'emmener des stagiaires de la Ligue Ile de france des licenciés. Alors de tous niveaux, en fait, hein, on a un débutant complet jusqu'à quelqu'un qui en a déjà fait, qui est assez expérimenté. Donc le but, bah, en fait, c'est de faire plaisir à tout le monde, hein, tout simplement. Initier des débutants ou des gens qui ne sont pas encore confirmés, les emmener sur des moulinettes, puis après les emmener sur des, des voies en tête pour en fait, qu'ils acquièrent de l'autonomie pour qu'on puisse bah, plus tard les emmener en grande voie de cascade de glace. Moi, j'avais déjà vu euh, pas mal de mes potes grimper comme ça en cascade de glace. J'avais fait un petit stage à Cogne et ça m'avait bien plu. Mais euh, je pense que c'est une activité qu'il faut faire, euh, on va dire, euh, au moins annuellement, euh, si ce n'est deux fois par an, pour pouvoir être euh, voilà, euh, en forme physiquement et mentalement. La cascade de glace, ça, ça nécessite d'avoir un matériel assez particulier en fait. Hein. Euh, donc, tout d'abord, bien entendu, des crampons et, et des piolets. Euh, ça, c'est la base. Un casque. On n'a jamais oublié le casque. Hein. Toujours, toujours en cascade de glace et même en falaise, hein, de toute façon. Des broches à glace. Euh, après, on retrouve le matériel assez classique d'escalade de, de, ou d'alpinisme hein. le baudrier, euh, des mousquetons, des dégaines. Ça, voilà, c'est le matériel un peu classique. Et après, on utilise des cordes qui sont un petit peu particulières des cordes qui sont euh, traitées pour euh, éviter de prendre trop l'eau et puis qui sont euh, des cordes assez fines qui euh, ont une bonne force de choc. Voilà, euh, ça c'est important. On est venu sur la, sur la cascade d'Aiguille, qui est une cascade on va dire semi-artificielle, qui, euh, qui a été développée par un guide du coin, Pascal Giraud, d'ailleurs on le remercie, parce qu'il a fait un gros boulot. Donc il faut que tu les règles par rapport à la taille de tes chaussures. Donc ce qu'il faut, c'est qu'en fait, si tu veux, tu vas mettre ton pied en butée ici. permet en fait d'avoir des, des, des, des couennes un peu de tout niveau hein, ça va du facile au un peu plus difficile euh, et donc ça permet en fait aux stagiaires en fait de, bah, de venir grimper en moulinette, de s'acclimater à la cascade de glace. Et là, à partir de demain, on va aller sur une cascade de plusieurs longueurs, cascade assez facile, bien équipée, euh, voilà, où ils vont, euh, ils vont pouvoir, euh, aussi, là aussi, prendre leur marque sur des, des cascades un peu plus longues. Et je pense que le, le, troisième, euh, le troisième jour, hein, samedi, on va aller euh, peut-être sur un, un terrain euh, un peu plus éloigné, voilà, au Fournel ou, euh, ou euh, vers Istola, on va voir, on ne sait pas encore exactement. Mais euh, là, on va aller sur, sur du terrain euh, un peu plus difficile où euh, ça nécessitera un peu de technique. C'est rassurant, quand on ne connaît pas la glace, pouvoir aller avec quelqu'un qui, qui maîtrise le sujet. Alors En cascade de glace, c'est un peu comme en escalade. Le but, c'est de s'économiser. C'est euh, de s'économiser les bras, les jambes. Enfin, en gros, c'est de trouver toujours la position de moindre effort. À partir du moment où on trouve une aspérité qui tient bien, comme par exemple celle-ci ou celle-ci, le mieux, c'est d'aller chercher ces aspérités et en fait, se tracter dessus. Euh, Ce n'est pas une activité anodine. Euh, on va dire que la chute est, est un petit peu interdite hein, parce qu'on a des crampons aux pieds, euh, toute chute peut euh, finir avec, euh, avec un traumatisme qui peut être important. Donc euh, c'est pour ça qu'en fait on y va, on y va doucement. Euh, donc les dangers objectifs, on va dire, c'est euh, bah, la glace hein, tout simplement qui va tomber. On est sur, euh, on est, on est sur des secteurs qui ne sont pas aseptisés. Hein, Ce n'est pas, euh, pas des falaises aseptisées où on a déjà les points en demeure et où ça se passe facilement, là il faut poser soi-même ses protections. Euh, voilà, il y a le risque de chute, le risque de chute de glace. Donc ça veut dire qu'il faut bien se positionner à l'assurage ou au relais, hein, toujours en décalage. Qu ce qui me plaît dans la casquette de glace, un peu la même chose qu'en escalade. Mais euh, ce que je recherche vraiment en casquette de glace, c'est la liberté et le plaisir de poser les points quand on veut, quand on sent qu'il y a une difficulté et quand on sent qu'on est à l'aise sans jamais se mettre en danger. Alors on peut enchaîner, on peut avancer vite. Et c'est ça qui est plaisant. On évite de brocher euh, le bras en l'air, trop bas comme ça. Le mieux, c'est au niveau de la hanche, comme ça, avec le coude, je dirais à 90 degrés. Faut savoir, c'est que quand on part euh, en cascade de glace et notamment euh, bah, en cascade de glace, euh, on va dire terrain d'aventure, euh, on se retrouve sur des, euh, sur un milieu euh, enneigé. Et ce milieu enneigé, en fait, il nécessite d'avoir euh, le triptyque DVA pelle sonde. Ouais, non, pas. Ouais, pas. Oui. De savoir s'en servir, ça c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, on, on part pas en cascade de glace sans savoir se servir de ce matériel-là. Il faut s'entraîner, hein. donc il euh, y, y a des stages à la FFME pour ça. Euh, et ça, c'est vraiment important parce que en fait, les cascades de glace, non seulement en marge d'approche, mais aussi en fait, quand on progresse dans la cascade de glace, on a des risques d'avalanche au-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cascades de glace sont des couloirs et donc euh, sont des couloirs à avalanche tout simplement. Et donc, quand il y a un gros risque d'avalanche, euh, on n'y va pas. Ah, bah, c'est le, le, la sensation d'être euh, seul. C'est ces petits boulets, et après la, la glace en, en soi c'est difficile à expliquer mais en fait euh, le fait de taper avec le piolet euh, et, et en fait d'avoir cette notion de, de grimpe et de, de tenir sur peu de choses, c'est bah, très. Vrai que, en fait c'est pas, euh, bah, pas forcément inné de se dire qu'en fait à la Ligue île de france on organise des stages de cascade. Et si en fait, euh, alors on n'organise pas que des stages de cascade, hein, on organise des stages dans tous les domaines d'activité de, de l'alpinisme. Mais là, la cascade de glace, bah, c'est une activité euh, bah, qui, est, euh, qui se rapproche, comme je disais tout à l'heure, un peu de l'escalade, mais avec euh, bah, ce, ce côté euh, éphémère de la cascade de glace qui est hyper intéressant. Il y a une bonne demande, il y a une grosse demande en fait des licenciés. Et voilà, donc là, c'est pour nous l'occasion bah, de, voilà, de faire plaisir à, à, à, à des licenciés, de les initier, de les former. Hein. Pas oublier l'aspect formation pour qu'après ils puissent eux-mêmes pratiquer en autonomie. En fait, ça me plaît d'apprendre aux gens, alors apprendre à être, à être autonome, de pouvoir appréhender bah, tous les, les problèmes liés à la sécurité et aussi à la grimpe de la cascade de la glace. Déjà, c'est beau, euh, beau à regarder, et puis quand on est dedans, euh, est, ça change un peu. Ce n'est pas, pas le même plaisir que l'escalade du Rocher, mais il y a un côté adrénaline aussi qui est, qui est agréable.